Deuxième film concernant la rééducation des hémiplégies par l'approche de Brunstrom. Cette malade euh, présentait une hémiplégie droite et ici on s'oppose à la flexion du coude, donc travail contre résistance de la flexion du coude du côté hémiplégique. Et l'on obtient une triple flexion du côté du membre inférieur, du même côté, donc euh, c'est ce que l'on appelle une synergie Homolatéral. Vous voyez que donc ce, ces mouvements synergiques de triple flexion, triple extension peuvent avoir différents noms selon la manière dont on les déclenche. Euh, ce ne sont pas quelque chose de foncièrement différent, c'est la même chose mais déclenchée de manière différente. Alors ces différents noms perturbent souvent les étudiants qui croient qu'il s'agit vraiment de choses totalement différentes. Cette malade, on s'oppose toujours de la même manière à la flexion du coude mais en plus on lui demande de tourner la tête vers le côté sain, on s'aperçoit que la flexion du membre inférieur hémiplégique augmente euh, d'une manière assez sensible. Ce qui fait dire à Brunström que la rotation de la tête euh, agit également sur l'activité motrice du membre inférieur. Ici, l'attitude spontanée du malade en décubitus dorsal le malade est d'effectuer une rotation interne forcée du membre inférieur sain, du côté sain, et on obtient chez ce malade une triple flexion du côté miplégique C'est une synergie, on appelle cela une synergie contralatérale ou syncynésie contralatérale. On voit le phénomène de rémiste décrit également par Foy et Marie. Un dessin repris par Foy et Marie. Alors donc en, sur la le dessin A, le rééducateur s'oppose à l'abduction du côté sain et l'on obtient une abduction du côté hémiplégique. Sur du côté B, on s'oppose à l'adduction du côté sain et l'on obtient une abduction du côté hémiplégique. la, la zone responsable du gras préflexe, du réflexe de fermeture de la main. Vous voyez qu'il y a une zone où il y a marqué no-réponses, c'est-à-dire qu'il n'est pas possible de solliciter ce grâce préflexe dans ces zones-là. Donc il n'y a aucun problème, on peut avoir une prise dans ces zones-là sans solliciter la flexion des doigts. Par contre, sur les autres zones, et surtout dans la direction proximodistale, si l'on fait des stimuli cutanés et proprioceptifs dans ce sens-là, eh bien on obtiendra une fermeture de la main. A. Ah, on voit... Ce grasse-préflexe chez cette dame qui pouvait bouger sa main, l'ouvrir et la fermer lorsque elle ne tenait pas un objet, mais sitôt qu'on lui mettait un objet dans la main et qu'elle le serrait, elle ne pouvait plus l'ouvrir. Malgré, ici on lui demande, vous voyez, Miss Braunschirm lui demande d'ouvrir de, sa main et la main reste fermée. C'est le contraire, cette malade pouvait ouvrir et fermer la main, tout comme la malade précédente lorsqu'il n'y avait pas d'objet sur son au niveau de sa main mais lorsque sa main touchait un objet, lorsque la pomme de la main touchait un objet, elle présentait le phénomène d'hyperextension donc la main s'ouvrait plus que de, normalement, en quelque sorte, d'une manière spastique une ouverture spastique de la main chaque fois qu'elle rencontrait un objet. Autre ouverture de la main, hyperextension par appui Alors, en fait ce sont des zones du cerveau antagonistes, le gras réflexe est dû à une lésion frontale alors que le euh, réflexe d'hyperextension serait dû à une lésion pariétale. On a été une des premières à critiquer le testing dans les hémiplégiques. Vous voyez que si on met le malade, la malade dans une position classique du testing du triceps, eh bien cette malade va être incapable de faire l'extension du coude contre la pesanteur. deuxième position classique du testing, la malade étant décubitus dorsal, on maintient le bras euh, vertical et on lui demande de faire l'extension de l'avant-bras sur le bras. Euh, à ce moment-là, ça devient tout à fait possible, réussit à faire l'extension du coude contre un pesanteur. Alors, doit-on mettre 0 au test, puisque sur le, dans le premier test à plat ventre, elle n'avait pas réussi, ou doit-on lui mettre 3 voire même 4, puisqu'on peut peut-être le faire contre résistance Donc, tout ça pour dire que euh, le testing ne convient pas pour l'évaluation pour le bilan des hémiplégiques. C'est pour ça que Miss Brunschrom a fait un autre bilan qui convient beaucoup mieux. Le testing que l'on laisse au polio aux atteintes périphériques, voilà ici le bilan de sensibilité. Dans un premier temps, on, montre, euh, on met le, le membre hémiplégique dans une position, le malade regarde et doit placer le membre sain dans la même position. Donc on, on veille de ne pas déclencher de mouvements douloureux ou de ne pas étirer un petit peu trop de muscles euh, spastiques. En deuxième temps, on va bander les yeux du malade et on place le membre hémiplégique dans une autre position et on lui demande de reproduire le même mouvement avec le côté sain. On voit sur cette diapo que le malade n'arrive pas à reconnaître la position de son poignet par exemple. Donc, ça permet de tester les malades, point de vue sensibilité, même s'ils ont une aphasie, tentative infructueuse, pour euh, reconnaître la position du côté hémiplégique. Et on voit que le malade il aimerait bien regarder. Hein. De, à cette malade, qui présentait une hémiplégie gauche, de faire une pronation, à la fois du côté droit et du côté gauche, on voit que du côté sain, à droite, le mouvement a démarré alors que du côté gauche, le mouvement n'a pas encore démarré. Voilà en fin de mouvement. Le membre sain a réussi à faire sa pronation alors que du côté hémiplégique, le malade utilise une abduction pour compenser son déficit de pronation. On demande à cette malade de faire une abduction de l'épaule avec le coude tendu et on voit qu'à ce stade, elle ne peut pas effectuer ce mouvement dans toute l'amplitude. On voit qu'elle euh, est en environ 6 semaines après son accident vasculaire cérébral et elle n'arrive pas à combiner l'abduction de l'épaule et l'extension du coude parce que l'abduction de l'épaule fait partie de la synergie de flexion mais l'extension du coude fait partie de la synergie d'extension. Donc, 6 euh, mois après son accident vasculaire cérébral, la malade peut faire une abduction avec le coude tendu elle a donc récupéré, elle est passée d'un stade où ses mouvements étaient dominés par la spasticité et les mouvements synergiques de flexion et d'extension, à un stade où elle s'est libérée de ses mouvements. On la voit ici euh, semaines, euh, six semaines après son accident vasculaire cérébral, et l'on voit qu'elle n'arrivait pas à monter sa main au zénith avec le coude tendu. Venue en consultation six mois après son accident vasculaire cérébral et l'on voit qu'elle euh, arrive maintenant à combiner l'antépulsion et l'extension du coude. En effet, d'une manière bilatérale, l'amplitude euh, est beaucoup plus grande, mais on voit que cela demande un plus grand effort à la malade. Hein, elle a du mal à compléter l'amplitude des derniers degrés. Elle arrive également à faire l'abduction coup de tendu avec supination ce qui est encore beaucoup plus difficile et elle arrive, elle arrive à passer donc de cette position de pronation de supination qui est très difficile caractéristique du mouvement spastique c'est qu'il est lent Eh bien plus le mouvement est rapide et moins il y a de spasticité euh, voilà un test actif speed test test de vitesse au départ le sujet a la paume de la main posé, enfin, à le bord cubital de la main, posé près de la hanche. Voici ici la position de départ, position d'arrivée. Une fois arrivé dans cette position, le malade doit repartir en position de départ et retourner le plus vite possible, et l'on chronomètre combien de fois il peut faire le mouvement en 10 secondes. Principe ici, voici ici la position de départ, arrivé en extension, position de départ, et là aussi en chronomètre, Combien de mouvements le sujet peut-il faire en 15 secondes, par exemple Et ce même principe peut être appliqué pour tous les mouvements